Après choix du secteur, on a étude de l'organisation des plantes comme deuxième point de étude d'un peuplement du milieu terrestre. On va comprendre qu'il s'agit d'être insecte. C'est une méthode, c'est une technique appliquée à la flore. Il donne des informations sur la répartition des espèces et des formations végétales en fonction de différents critères. Et donc, de de la technique transecte, transecte, transect, profil de végétation. Donc, il s'agit de tracer une ligne. Généralement droite. Je vais vous donner il s'agit de tracer une ligne généralement droite sur le site à étudier. Ça veut dire le secteur ou le lieu. Alors, cette technique appliquée à la flore, ça veut dire dans les forêts, dans les bois, donne des informations. Alors, le but de faire cette technique de transect, c'est relever des informations sur la répartition des espèces et des formations végétales. Pour mieux répartir les végétaux, ou faire une répartition des végétaux. Ou pour donner un profil de végétation. En fonction de différents critères, on a par exemple attitude, altitude, et humidité, etc. Je vous donne quelques formations utiles. Alors l'autre insecte, c'est une méthode appliquée sur le terrain. Euh, il suffit de tendre une ficelle sur une certaine longueur de quelques mètres ou une vingtaine de mètres et notez les végétaux qui sont situés sous la ficelle comme l'indique la figure ce On va vous montrer après cette méthode a l'avantage de mettre en évidence la topographie du milieu et de suivre tout le long des profils topographiques la répartition horizontale de la végétation et les variations des différents facteurs abiotiques, c'est-à-dire composition des sols, température et humidité. Bon. Représenter le profil topographique de la région étudiée, représenter les espèces végétales par des symboles et placer les symboles sur le profil topographique, tout en respectant l'emplacement exact de chaque espèce végétale et relevé floristique, et ce fut et se fait selon les méthodes suivantes la méthode des cadavres, abondance et dominance, la fréquence et l'indice de fréquence, l'histogramme et la courbe de fréquence. Mais le plus important ici et de savoir que le transecte c'est une méthode pour répartition des végétaux. Il y a un honnête de est très transecte Il y a un qui est très tendre une ficelle a une certaine longueur noter les végétaux qui sont situés sur la fissure, alors, cette méthode a l'avantage de mettre en évidence la topographie du milieu et de suivre tout au long du profil topographique de la répartition horizontale. Horizontale, ce n'est pas vertical. Et donc, on a un peu de temps à au Il faut que les nabatés. Et donc, on a un de temps à faire. Les nabatés sont qui sont les nabatés qui sont la représentation du profil topographique, représentation aussi des espèces végétales, et placer les symboles, etc. On y a un la méthode de la la méthode de la méthode la méthode de la méthode Alors, regardons pour mieux comprendre cette technique ou cette méthode pour euh, répartition des végétaux. La méthode des transectes, cette méthode consiste à étudier le milieu non plus sur une surface donnée, mais sur une ligne droite. La méthode des transectes, cette méthode consiste à étudier le milieu, non plus sur une surface donnée, mais sur une ligne droite de plusieurs centaines de mètres, voire de 1 km ou 2 km, afin de mettre en évidence une répartition horizontale des associations végétales rencontrées. Et الغرض من هذه المетод تسمى ترانسكت هو توزيع النباتات ومعرفة النباتات وتوزيع النباتات على حسب صفات معينة. Je a vous 3 Afin de mettre en évidence les bras une répartition horizontale des associations visiteurs-reconteurs. Les au les retas n'a On obtient un ensemble de données qui permettent non seulement d'appréhender des variations horizontales au sein des peuplements végétaux rencontrés, mais aussi de s'interroger sur les causes de ces variations. Et d'ailleurs, je vais de donner la méthode de Transescémagne. Il y a qui est délicate, mais elle est faite ou لماذا هناك تنوع في الغطاء النباتي كيف ما تلاحظوا في شكل سمك توزيع النباتات في la forêt de الشكل هذا <ترجمة> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Overall, كيف horizontale هناك التي تُستخدم في تقسيم الأراضي ما مناطق متساوية، التقنيات التي تُستخدم في تقسيم الأراضي إلى مناطق متساوية، في تقسيم الأراضي Maintenant, on a la coupe horizontale de la répartition des végétaux dans la de On a coupe horizontale de la dans la daya de Sidi On a la de توصل إلى, إلى 1500 متر ا فهمتوا وسعتم زين هاد تكنيك سميتها ترانسكت او بروفيل والغرض منها والهدف منها وهادشي كامل في إطار ديال voilà, état de l'étude de l'organisation des plantes, la répartition, verte, surtout la répartition, répartition horizontale des plantes.